au niveau de la forêt. Regardez ça. Regardez. Comme elle reprend vite ses droits depuis la dernière fois où je suis venu. vous pouvez constater que la terre n'a pas besoin de nous. Mais que nous, par contre, on a besoin d'elle. Ah eh oui C'est bien moi. Je suis là. Ah, je sais pas combien de temps ça va durer cette vidéo parce que <rire> mon portable n'était pas en charge, j'ai oublié, bah ben ouais <rire> donc bah euh... ben, écoutez on profite de ce qu'il y a à profiter hein Aujourd'hui, regardez, je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si vous entendez, l'eau qui coule. Et ce silence, Fait un silence oui et non parce que la nature est pleine de vie. La nature est pleine de bruit. Silencieux. Est-ce que ça fait du bien, ces bruits silencieux Il y a les oiseaux. Il y a la forêt. Il y a les feuilles vertes il y a les feuilles mortes qui laissent place à la verdure et euh, ça fait du bien or je grimpe je ne sais pas où je grimpe mais je grimpe c'est juste, juste pour vous faire partager euh, ces petits moments d'intimité ces petits moments de plaisir de joie de se retrouver avec la nature et de se dire que elle est juste à elle a raison et que tout vient d'elle que tout part d'elle et tout revient à elle au final et oui ça grimpe pas voilà Regardez, hein Mine de rien. Voilà. Eh ben On continue Regardez. Voilà le monde que... Voilà la réalité que je veux faire vivre au quotidien. Voilà ce que j'ai envie. Voilà. Eh non, il n'arrive pas que je passe par là. là c'est pas grave, on va contourner. On va aller voir ailleurs comment ça se passe. Si je ne dois pas passer par là, c'est que je dois monter encore. Ouais, bon, on monte encore. Ah tiens, un petit chemin là. Si je l'empruntais, ça serait pas mal. Hein On va bien voir où ça va nous mener. J'ai pris une écharpe et puis au final, je, je sais pas si j'ai eu raison parce qu'il fait pas si froid que ça. Bien au contraire, il fait un temps magnifique. Il y avait du vent sur la terrasse et puis euh... finalement, il n'y a plus de vent. En forêt, il a plus de vent. Donc, euh, peut-être finir par euh, l'enlever cette échauffe. Et on grimpe, et on grimpe, et on grimpe. Voilà. Est-ce qu'on peut passer par là ouh. Non, on peut pas passer par là. Là, ben, on continue alors. On verra bien où ça nous mène. Il semblerait que tous les chemins mènent au même endroit, donc il euh, n'y a pas de souci à se faire. Voilà. Bon. Là voilà. Je vais me poser 5 minutes. Ah. J'ai montré. Forcément. Fallait bien. Que c'est agréable. Que c'est agréable. Bah tiens, il ne peut plus me suivre de toute façon mon écharpe alors. Hein, on, va, on va le tenir quand même parce qu'il va servir encore. On continue. On bien où ça va nous mener. Hein. De toute façon, ça nous mènera bien quelque part. De quoi vais-je vous parler aujourd'hui Je sais pas. J'ai rien prévu. Rien spécial. Euh, si j'entends là, euh, euh, méfiez-vous, méfiez-vous des. Euh, méditation collective méfiez-vous de tout ce qu'on vous impose euh, tout ce qu'on vous impose ou que l'on vous fait croire qu'au final c'est pour votre bien ben euh, méfiez-vous méfiez-vous parce qu'il se peut qu'il y ait quelque chose derrière oui quelque chose que qui ne veut pas votre bien du tout mais qui euh, joue le jeu parce qu'au final tout ça n'est qu'un jeu et euh, vous savez c'est un peu comme euh, j'ai l'image d'un d'un échecier d'un chic échequier là euh, on est les pions l'on avance au fur et à mesure et euh, le premier qui a fait échec à la reine a, a gagné bon ceci étant il y a quand même pas mal de, de pions sur un échiquier et euh, de là à faire échec à la reine il y a du travail encore oui. Alors, euh, je ne veux pas être trop optimiste, mais je ne suis pas pessimiste. Je me dis que, qu'en fait, euh, ce qu'on vit, alors, 30 secondes, alors là, il y a, y a 11. Voilà. Voilà. Je me dis que ce qu'on vit actuellement, euh, c'est un peu euh, la résultante de tout ce qui s'est passé, euh, de tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Et là, à mon sens, et je ne vous dis que ce que je ressens, hop, je ramasse mon chat. elle ne veut pas tenir. Euh, c'est la résultante, en fait, de tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, ou de, pardon, le téléphone n'est pas stable. Euh, C'est la résultante de tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. De tout ce qu'on a laissé faire parce que forcément, on n'était pas au courant. Et non, depuis des milliers d'années, euh, au bout d'un moment, on perd un peu le fil de l'histoire. Et on ne sait plus à quel sein se vouer. Moi, mon cœur me dit... Il n'y a qu'à une personne que tu peux te vouer, que tu peux laisser libre cours parce qu'il te dit. C'est ton intuition, ton cœur. Eux te diront la vérité. Ah, bah oui, bah les ronces ont repris. Euh, les ronces ont repris. Ah, vous voyez hein, Voilà. Heureusement que je ne crains pas les cheveux. Par contre, mon écharpe, il va être dans un drôle d'état quand on va rentrer. C'est pas le problème. Non, fiche. C'est qu'une écharpe. Euh, donc, je vous disais que c'est la résultante de, de ce que nous avons fait, de ce que nous avons dit, des actions qu'on a faites jusqu'à maintenant. Regardez, la preuve, on est. Depuis qu'on est en confinement, je vous, je vous raconte cette bêtises. La forêt a repris ses droits. La nature a repris ses droits. Bon, je vais finir par le mettre dans le sac parce que là, euh, franchement, il, il commence sérieusement. Ça commence sérieusement à m'enquiquiner. Si je dois être euh, toutes les 5 minutes en train de tirer sur mon écharpe, euh, ça va pas le faire longtemps. Donc euh, on range. 30 secondes. Voilà. Il ne devrait plus m'embêter. Donc, je disais que c'était la résultante de ce qu'on a laissé faire jusqu'à maintenant, sans rien dire, parce que... On, on, ben les gens n'étaient pas au courant hein, qu'il fallait dire quoi que ce soit, parce que euh, le système, euh, le système euh, fabrique les lois, le système euh, vote des lois, et euh, tout ça... Euh, bah. Euh, sans nous demander notre avis. Alors toi, je parlais comme ça, puis je disais, ce serait cool quand même qu'avant qu'ils votent une loi, ils fassent un référendum, histoire de savoir si euh, les citoyens, la population, étaient d'accord avec ces lois. Et on m'a répondu, euh, euh, tu réalises pas le nombre de lois qui votent. Et donc tu. Enfin, qui, qui est créé et donc euh, ça serait impossible de faire un référendum, vu qu'il bah, y a beaucoup trop de lois. J'ai encore bah, ils ont qu'à en faire moins. moi. D'autant plus que, tiens, on va aller par D'autant plus que les trois quarts des lois qu'on nous impose, c'est des lois qui sont <rire> pas bonnes pour nous. Elles sont pas bonnes pour nous. Elles vont à l'encontre de la vie. Elles vont à l'encontre de notre bien-être. Elles vont à l'encontre de l'être souverain que nous sommes. Donc, euh, moi je sais que euh, à la fin de, son, de ce confinement, il faudrait que les gens réalisent que, en fait ils peuvent très bien vivre sans système. Ils peuvent très, très bien vivre sans le système, et qu'au final, le système n'est là que pour euh, leur faire du mal, et euh, pas pour leur faire du bien. Ah, ils se font du bien à eux, hein. ça c'est indéniable. Hein. Pour ce qui est de nous, ça c'est une autre paire de manches. Donc je pense que, très sincèrement, c'est ce que me dit mon intuition, et j'ai décidé de... J'ai décidé de suivre mon intuition et ça euh, vaille que vaille. Et euh, pour reprendre les mots de notre petit monarque, quoi qu'il m'en qui, qu coûte. Parce que lui, il a dit quoi qu'il en coûte, mais en fait, euh, ce, qui va, ce qui va en coûter, c'est à nous que ça va coûter, en fait, c'est pas à eux. Non. Eux, non, ça va pas leur coûter euh, peanuts. Enfin, pas pour l'instant, en tout cas, parce que. J'ai foi, j'ai foi, j'ai confiance et je pense que tôt ou tard, euh, bah, euh, il y aura un changement de situation. D'ailleurs, j'espère plutôt tôt que tard, ça serait mieux. Hein, parce que je pense que ça suffit les emmerdes. Je pense que on en a déjà assez bavé, consciemment ou inconsciemment, on en a déjà assez bavé. Et qu'il est temps à présent hein, que bah, euh, tous ces toutes ces élites, toutes ces personnes qui vont à l'encontre de la vie, du bien-être de l'humanité, euh, soient punies. Alors, euh, je ne souhaite de mal à personne. Absolument personne. Je suis euh, dans l'amour inconditionnel et euh, franchement, je n'ai jamais, même à mon pire ennemi, je ne lui ai jamais souhaité euh, ni la mort, ni quoi que ce soit. C'est hors de mon point de vue, puisque je suis pour la vie, je ne vais pas souhaiter la mort de quelqu'un. Je suis pour la vie. Néanmoins. Néanmoins. Et euh, je fais confiance à l'énergie divine du divin créateur néanmoins j'espère parce que ceux qui ont une âme parce qu'il y en a hein, dans les élites qui ont des âmes encore d'ailleurs euh, ceux qui ont une conscience euh, on le voit hein, ils sont en train de changer leur fusil d'épaule ouais histoire de ne pas en trop trop en prendre sur la gueule ouais mais bon J'espère que néanmoins, malgré le fait qu'ils changent leur fusil d'épaule, et je pense que tout le monde a le droit à une deuxième chance, ben, euh, j'espère quand même qu'ils auront la punition qu'ils méritent. Bah ben oui Nous, quand on fait des bêtises, on a des punitions. Les enfants, quand ils font des bêtises, ils ont des punitions. Pourquoi est-ce que des gens qui ont... Euh, trahit toutes les lois de l'humanité, du vivant Pourquoi est-ce que des gens qui euh, ont comploté contre euh, les êtres que nous sommes, pourquoi ces gens-là ne seraient pas punis alors qu'on punit des enfants Parce que ils sont en haut Ce n'est pas une raison. Ce n'est absolument pas une raison. Et là, on me dit, de toute façon, si vous voulez changer, si vous voulez que les choses changent, ben c'est à vous de les changer, c'est à nous de les changer, c'est à nous de montrer que oui, nous voulons que ça change. Et on commence par nous, par changer nous. C'est-à-dire, euh, même si on est là pour faire, euh, si on est incarné sur terre pour faire euh, l'expérience de la colère, euh, de l'hypocrisie, de la trahison, de la méchanceté, ou qu'au contraire, on ait déjà fait toutes ces expériences-là et qu'on est là aujourd'hui incarné pour aider ceux qui sont dans le besoin à monter un palier et à aller au-devant. Ben, euh, j'espère sincèrement que euh, ces gens-là sont punis. Et ils seront punis si nous, nous avons décidé de les punir. Parce que, alors je suis en train d'entendre là en même temps, en doux, le confinement c'est, en fait pour nous donner l'occasion de changer. Bon, je vous l'ai déjà dit dans une nouvelle vidéo, dans, dans cette vidéo, mais là, euh, je j'entends, je et en connexion avec la forêt, la, la connexion est beaucoup plus, plus intense. Et comme j'ai décidé de faire, comme je vous l'ai dit, faire confiance à mon intuition, donc je vous dis ce que je ressens. Après ce confinement, on aura le choix. Soit parce que le confinement va prendre, à un moment donné, le confinement va s'arrêter. Il hein, ne faut pas croire, le système ne va pas euh, attendre euh, indéfiniment. Hein. À un moment donné, euh, virus ou pas virus, hein, le confinement il s'arrêtera. Bon. Alors, là je suis en train de redescendre ce que je suis montée, ce que j'ai monté tout à l'heure. Donc, euh, Pour monter, ça a été, pour descendre, il faut voir. Hein. Donc, je ne vous promets rien. Bref, j'ai confiance et on y va. Euh, donc après ce confinement, c'est à nous, à nous, de voir ce qu'on veut faire. Voilà. Alors soit on reste attaché euh, à ce système qui est en train de se casser la gueule, et on fait tout pour lui donner vie, hein, pour qu'il continue ses hein, bonnes et belles bêtises, et qu'il nous emmène vers un monde euh, encore plus horrible et encore euh, plein de de choses ignobles. Autre que ce qu'il y a maintenant, parce que c'est déjà assez ignoble hein, ce qui se passe en ce moment. Hein, euh, regardez bien, euh, ouvrez vos yeux, c'est déjà relativement ignoble ce qui se passe en ce moment. C'est même inimaginable, et c'est au-delà de l'entente euh, de ce qu'est de, de, de, de qu capable de, de comprendre un être humain. Voilà, c'est à ce niveau-là. Et donc... Euh, comme je, comme je disais, soit on continue à faire vivre ce système, qui euh, nous vole nos enfants, qui euh, amène nos enfants vers euh, un monde euh, horrible, où ils ne pourront plus penser de même, où ce sera des robots, où ça sera encore pire que nous des esclaves, parce que nous pour l'instant on a encore euh, le droit euh, d'ouvrir notre bouche. Enfin certains, hein, certains ont encore le droit, d'autres. Euh, D'autres on les met en prison, ou on les suicide, ou euh, pff, ils sont morts d'une maladie euh, qu'on ne leur connaissait pas, mais bon, voilà. Et donc, ceux qui ne sont pas d'accord, et qui veulent que vraiment il y ait un changement, et eh ben, ça sera à eux d'agir. Alors, vous allez me dire, mais euh, agir oui c'est bien, mais comment Désobéissance citoyenne désobéissante, citoyenne. Refuser les lois. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, s'ils si les vote sans qu'on soit au courant, comment les refuser Pas bête. Bah, justement, vous pouvez les refuser en pas y adhérant. C'est tout. Moi, <rire> quand j'étais petite, et que je disais, oh là là, mais tu comprends, euh, que je disais à des amis, oh, ouais, faut pas faire ça, c'est pas bien. Il hein. euh, y a des lois, On hein. peut te retrouver en prison. Hein. Et moi, on me répondait, euh, c'est quoi Les lois, c'est fait pour être contourné. Il euh, n'y a pas d'interdit. L'interdit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus les choses sont interdites, et plus on a envie de. On a envie d'explorer cet interdit et de comprendre pourquoi c'est interdit au final. Euh, pourquoi on fait des lois qui, soi-disant, sont pour notre protection Ah, ben bah j'ai réussi, vous avez vu hein Voilà. Voilà, j'ai réussi. Bah oui, je vous ai dit que je faisais confiance, donc j'ai réussi. Merci. Que les lois sont faites pour être contournées, et là euh, c'est là que la désobéissance citoyenne arrive. C'est que va bah, contourner les lois, les lois qui sont pas bonnes, on les contourne. Il ya plein, ah voilà, ça, ça vient encore. Il ya plein de choses sur internet en ce moment, plein de, de liens de sites qui vous disent comment contourner les lois <rire> Paris. alors autant profiter hein pourquoi vous avez des, des textes si vous allez dans, dans les bons sites vous avez des des formulaires que vous pouvez remplir pour ne pas accéder pour ne pas accepter ces lois, ces lois et dire pourquoi vous ne les acceptez pas bon je ne vous dis pas que ça sera un quart d'heure de plaisir. Hein, parce qu'une fois que vous allez être confronté au système, et si vous lui donnez vie, enfin si vous faites partie de ceux qui, qui leur donnent vie, ce sera très simple pour eux. Ils hein, continueront leur vie tranquille ou bilou, sans problème. Par contre, ceux qui ont décidé de ne pas leur donner vie et de reprendre, reprendre leur souveraineté, chose que c'est marrant parce que. Autant les gens sont contre le système et euh, qu'ils acceptent de moins en moins ce qui se passe, autant à côté de ça, ils ont du mal à comprendre qu'ils sont des êtres créateurs souverains et qu'ils ont le droit de refuser ce qui n'est pas bon pour eux. C'est hallucinant hein et, et, Bah ouais, mais c'est comme ça. Bon. Ah. Après... Euh moi il a fallu que j'arrive à 50 ans pour le comprendre. Enfin à 50 ans, je raconte des bêtises. Un peu, un peu moins, un peu plus quand même. Enfin non, un peu moins, oui. Parce que à, bien avant 50 ans. Et d'ailleurs, euh, quand j'en ai pris conscience, euh, j'ai subi une sorte de burn-out. Ouais. Parce que ça a été très. Mais euh, quand je vous dis Bernard, euh, c'était vraiment un Bernard. Mais ma famille a eu peur pour moi, euh, je n'avais plus goût à rien, la vie m'indifférait, je, je n'étais plus sûre de rien. J'étais même pas sûre de vouloir rester en vie d'ailleurs, c'est pour vous dire. Moi qui aime tant la vie, euh, je n'étais même pas sûre de vouloir rester en vie. Bon alors là je ne sais pas, peut-être falloir que... On... enfin ça, ça nous emmène nous ça Bah, au final, hein, je fais peut-être conscience, mais euh, là, ça fait un peu haut. Hein. Voilà. Là, ça fait un peu haut. Donc, euh, tiens, si vous pouvez profiter euh, du paillon. Et puis, bah, bah, du soleil, hein, tant qu'à faire. Voici là haut voilà bon ben, on va trouver un chemin hein, pour, avoir, pour avoir aller donc je, comme je vous disais ça va pas être facile pour euh, les gens qui feront de la désobéissance euh, citoyenne ça va pas être facile parce qu'ils risquent de perdre euh, beaucoup Enfin, quand je dis beaucoup, oui et non, parce que ça dépend où on se place. Euh, si les gens ont peur de perdre euh, leur maison, alors attendez, là je change de main, parce qu'il va falloir quand même que je me crée une place, s'il vous plaît, les enfants. Laissez-moi passer. Merci. Ah bah non, mais toi, euh, euh, s'il te plaît. Voilà, c'est bien, Merci. Euh, donc, si euh, les êtres euh, vivants souverains euh, vont vouloir, euh, allez, on monte encore à coup, vont vouloir euh, faire de la désobéissance citoyenne, ça va pas être facile, hein, parce que. Ils vont perdre du risque. Ils risquent, hein, ils risquent. Hein. Tout dépend euh, de ce qu'ils font vivre en eux. Ils risquent de perdre beaucoup. Ou pas du tout. Ça dépend de ce qu'ils font vivre. Ça dépend de ce qu'ils alimentent. Soit ils alimentent euh, les bonnes choses, l'amour, et tout ce qui s'en suit. Et là, pour le coup, euh, ça va être plus soft. Euh... Ou pas. A voir. Quoi qu'il en soit, ce confinement est là pour nous aider à voir plus clair. Et là pour euh, nous aider à, à comprendre certaines choses. Et là pour nous montrer euh, certaines vérités. Ah ben voilà. Me voilà au point de départ. J'ai fait le... Je suis passé par là tout à l'heure fait le grand tour hein. <rire> ouais bon. alors euh, tout ça pour vous dire que profiter de son de ce confinement non pas pour vous sentir oh, non pas pour vous sentir en prison parce que vous n'êtes pas en prison non pas pour vous sentir en guerre contre quoi que ce soit ou qui que ce soit, mais juste pour être avec vous, pour être bien, pour profiter des bonnes choses de la vie dont vous n'avez pas pu profiter avant, pour profiter euh, du bonheur familial pour ceux qui ont une famille, des enfants. Ah, ce n'est pas toujours facile, ben non, parce qu'on a été tellement programmé à dire euh, aux enfants, allez, euh, c'est bon, fous-moi la paix, euh, on verra ça plus tard. Ben non. En fait, c'est maintenant qu'il faut le voir. Ouais. C'est maintenant qu'il faut comprendre. C'est maintenant qu'il faut faire les choses. C'est maintenant qu'il faut prendre conscience. Parce que ce confinement est là pour ça. Prendre conscience. Voilà. Donc, euh... ah, puis... Je voulais pas, hein, je voulais pas, mais. Ça revient sans arrêt, donc il va falloir que je vous en parle quand même. La méditation qui a eu lieu, ou pas, je ne sais pas, je ne suis pas informée, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas qui l'a fait, ne l'a pas fait, et peu m'importe. Euh... Je ne l'ai pas faite. Non. Je ne l'ai pas faite. Parce que, après information. Enfin, mon cœur me disait déjà. Mmh, mmh. ça sent pas bon ça sent pas bon et euh... et donc ben, je me suis dit mais euh... ça sent pas bon d'accord mais euh... je vais quand même je voudrais quand même savoir pourquoi ça sent pas bon et ben là j'ai pas eu besoin de chercher longtemps parce que je vous dis quand vous demandez à la source, quand vous demandez à votre cœur, quand vous posez les bonnes questions, ils vous répondent. Peut-être pas euh, directement par voix, mais euh, ils vous apportent, ils vous montrent par des moyens divers. Alors ceux qui, qui ont Internet, ça peut être via Internet, ça peut être via euh, une personne qui est en train de, vous par de parler à quelqu'un d'autre et que vous entendez le mot qui va bien. Euh, bah moi ça a été euh, via des euh, abonnés de Youtube et qui euh, bah, finalement ce qu'ils disaient ça résonnait mais alors euh, à 200% avec ce que, je, ce, que, ce que je pensais ça m'a conforté dans le sens où je me suis dit que finalement il euh, fallait que, à tout prix, que je fasse, euh, comment dirais-je, confiance. Confiance à mon intuition parce que quand mon cœur, quand mon cœur me dit euh, attention ça pue, ben finalement c'est que ça sent pas bon. Alors euh, je ne porte aucun jugement sur les gens qui ont fait leur méditation parce qu'ils l'ont fait en toute bonne foi, en tout bon cœur et que et que peut-être, peut-être avec un avec l'aide du Créateur cette méditation a pu changer des choses peut-être sauf que aussi j'ai entendu que le Christ avait dit le Christ avait dit « partager mes paroles, mais pas plus de deux ou trois ensemble, par petits groupes. » Donc, des méditations comme ça, elles sont très bien à faire, mais par petits groupes. Non pas tout une... un monde entier, j'allais dire une collectivité, mais... Dans, dans ce que je ressens collectivité ça, ça a un sens beaucoup plus c'est pas le mot exact c'est un mot euh, qui est bien bien bien en deçà de ce que je ressens et de ce qu'on me dit donc euh, je sais pas si vous le voyez le papillon c'est un papillon jaune papillon jaune donc, c'est au-delà. Et quand le cœur... Et, vous voyez, le cœur n'impose pas. Le cœur n'impose pas. Il n'impose pas. Juste, il te dit, euh, fais attention à ci, fais attention à ça. Mais il n'impose pas. C'est à vous de savoir ce que vous devez faire ou pas. Mais... Euh, les ressentis que j'avais vis-à-vis de cette méditation étaient tellement euh, pas bons, en fait. <rire> Me crier de toutes ses forces, le fais pas, le fais pas. Bon, ça, ça tombe bien, parce que de toute façon, je n'avais pas l'intention de le faire. Parce que je suis contre ces méditations euh, groupées. Voilà, groupées, je ne suis pas pour. Et euh, je n'adhère je pas. Je pense qu'une méditation, quelle qu'elle soit, doit être... Enfin, ce n'est que mon avis personnel. Hein. Une méditation, quelle qu'elle soit, doit être justement personnelle. Voilà. Ça doit être euh, du cœur à cœur et non pas euh, une imposition. Parce que là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, presque, presque, on vous aurait dit euh, si tu ne la fais pas, euh, c'est que tu ne veux pas que ça change. Donc, en plus, en plus, on nous rend fautifs, on nous rend coupables, on nous culpabilise de ne pas suivre notre cœur. C'est hallucinant, hein Et après, on va nous dire que c'est une méditation pour le bien. Alors, euh, ben, on n'a peut-être pas, même, même peut peut pas la même définition du bien, peut-être. On n'a peut-être pas la même définition du... Des méditations, peut-être pas les mêmes, je sais pas. Quoi qu'il en soit, ben bah, voilà. Ben bah, écoutez, je crois que les messages sont passés. Et euh, ouais, je fais maintenant euh, confiance à, à mon intuition, à mon cœur. Enfin, le plus possible en tout cas. De plus en plus. Et euh, quand il me dit ça pue, bah, c'est que ça pue. C'est En fait, c'est même pas la peine d'aller chercher euh, plus loin. Quand votre intuition vous dit écoute, euh, fais ce que tu veux, mais moi je pense que ça pue. Bah, soit vous faites ce que vous voulez, c'est-à-dire vous allez au-delà et puis bah, on verra bien. Soit vous cherchez pas à comprendre et vous la suivez. Bah, ça pue, ça pue, j'y vais pas. Voilà. Puisqu'au final. Euh, lui seul le sait, votre cœur, qui est relié à votre âme, qui elle-même est votre instinct primaire, votre instinct de survie, et qui tous sont reliés à l'énergie divine de la source. Donc voilà, en, en partant de là, bah, chacun fait comme il l'entend, chacun fait comme il le sent, et euh, avec tout ça, bah écoutez, euh, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche, 5 avril 2020, toujours en confinement et euh, toujours en apprentissage de soi. Voilà, à bientôt.